Il était une fois un ange qui survolait ses erreurs En se raccrochant aux branches pour garder de la hauteur Il était une mauvaise foi Ça commence pourtant bien une relation rien de malsain Quand tu m'as bousculé dans le train C'est toi qui a dit ah, « je me suis excusé, tu m'as dit C'est rien ?» Puis tu m'as invité à dîner Moi je n'ai rien vu arriver À part l'addition très salée Ouf Mais je trouvais tes sourires charmants Et ton regard désarmant Quand ça t'arrange Rien ne dérange Il était une mauvaise foi c'était sans doute un effet d'optique Quand je t'ai vu avec ce type Ou bien mon imagination Maintenant que tu le dis C'est peut-être moi qui ai mal fermé la maison De toute façon si tu ne m'en veux pas C'est vraiment tout ce qui compte pour moi Tu me connais, j'exagère parfois Je trouvais tes sourires charmants Et ton regard désarmant Quand ça t'arrange Bien de dérange il était une mauvaise foi Quand tu as voulu acheter un chien Et qu'il a fallu s'en occuper D'un seul coup, c'est devenu le mien Ah bon, c'est moi qui le voulais Tu m'as dit que t'as été bien gentil Quand tu es allé l'acheter pour moi À la SPA du quartier Ça c'est ton côté Saint-Bernard Je trouvais tes sourires charmants Il était une mauvaise foi Quand ça t'a Rien ne te dérange Une mauvaise foi Je crois bien qu'on a touché le fond Le jour de ton arrestation Et que cette vitesse Délit de fuite Et course-poursuite Ah bon Tu n'avais pas vu les cinq voitures Te poursuivant à toute allure Girophare et sirènes à fond Et pour pas finir en prison Tu dis que c'est l'accélérateur il s'était coincé tout à l'heure Il était une mauvaise foi Tu ajoutes messieurs les policiers Soyez gentils je voudrais rentrer J'en suis encore toute retournée Ils ont trouvé tes sourires charmants Bon ça ira pour cette fois mademoiselle Et ton regard désarmant Puis on est allé chez le garagiste Qui a dit que tout était ok que ce serait plutôt la conductrice qu'il faudrait faire réviser j'ai trouvé tes sourires alarmants et ton regard un peu fuyant c'est là que je me suis perdu une fois ton assurance revenue je me suis menti à moi-même et j'ai quitté mon garagiste tu m'as dit je t'aime Si ça m'arrange, rien ne me dérange Me voilà deux mauvaise fois. Pas là où, pas là où De mauvaise fois. Pas là où, pas là où De mauvaise fois. Si ça nous arrange, rien ne nous dérange voilà deux mauvaises fois.